Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter le projet Inclupédie. Permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots à mon sujet. Je suis Sophie Nuit, porteuse de projet. Je suis belge, maman de deux enfants et traductrice, gérante de l'entreprise Traducteur. J'ai choisi d'appeler mon projet Inclupédie, qui est un dictionnaire des inclunimes. Un inclunime est un mot-valise qui signifie synonyme inclusif. L'Inclupédie est donc un dictionnaire des synonymes inclusifs qui met à disposition des synonymes épicènes afin de faciliter la rédaction de textes inclusifs. En Union européenne, 51% des hommes sont des femmes. Nous ne pouvons donc pas volontairement invisibiliser cette part majoritaire de la population et nous nous devons d'utiliser la langue comme moyen d'inclusion. L'outil donnera une brève présentation des différentes techniques de rédaction inclusive mais reste avant tout un dictionnaire des inclinimes. Tout comme un dictionnaire des synonymes classiques, son fonctionnement est simple. Vous saisissez un terme et l'outil suggère des synonymes. Vous y trouverez des adjectifs, des noms, des locutions, des expressions, des néologismes, des synonymes parfaits ou partiels, des métonymies. Et en plus des synonymes, le dictionnaire propose une définition des entrées, leur nature, une mention en cas de régionalisme, le registre de langue, des exemples, un avertissement sur les entrées pouvant s'avérer offensantes, une mention éventuelle en cas de spécificité, etc. L'inclupédie compte actuellement quelques 6000 inclunim et espère encore s'enrichir d'ici le lancement du site. Le budget que je voudrais rassembler s'élève à 3500 euros et servira à financer le site internet la création de bases de données, ma formation, une partie du marketing et des outils. Les contributions seront comprises entre 10 et 200 euros, mais vous aurez également la possibilité de choisir un montant libre. En contrepartie et en fonction de votre contribution, votre nom figurera parmi les remerciements. Vous pourrez découvrir l'Inclupédie en avant-première, vous recevrez un abonnement à l'Inclupédie pendant un an ou enfin je vous propose la révision inclusive d'un texte. Nous sommes à présent fin février. Le projet chemine déjà depuis une petite année et son aboutissement approche. Je suis impatiente de vivre avec vous cette aventure et de vous faire découvrir en avant-première ce projet de longue haleine. Un grand merci pour votre contribution et à bientôt.